J'espère que ce tour vous a plu, c'est un tour de la magie des pièces, un tour avec très visuel au final. J'espère que cet effet euh, bah, vous plaira et que si ça vous plaît surtout, bah, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux abonnés, il y a des cartes, des pièces, pas mal de choses sur mon site, alors euh, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel effet. En attendant, passez un bon week-end. Allez, ciao les amis, bye bye.